Good. Bonsoir à tous, on direct du festival Régesenska à Verteuil édition 2018. Nous sommes pour Radio Bastide avec les 100 grammes de tête. Pour l'instant il n'y a que 600 grammes mais euh, le 7ème arrive. Donc... Euh, c est... C est le 6 euh, Ah oui, il y a... Voilà. voilà. Rectification en faite. <rire> Alors, déjà, bon anniversaire. Merci Il faut le En plus, ce soir, c'est l'anniversaire à Eric. Alors, bon anniversaire encore plus. 28 ans. Parce que vous faites les 20 ans du groupe. Je sais que je fais 20 ans, mais j'en ai un peu plus. Mais c'est le plus vieux. Si c'est pas indiscret. Ça se voit tant ça. Non, non, mais c'est toi, tu peux le dire. C'est moi le plus vieux. D'accord. Et le plus jeune, c'est. Du jumeau générationnel. Donc, est-ce qu'on l'attend ou qu on y va On y va, on va. Oui. Il va. Ok. Alors, euh, bon, déjà, quelle idée vous a comme ça Bah, écoute, parce qu'on était jeunes et on, a, on avait envie de s'éclater. D'accord. Donc, il faut, faut revenir il y a 20 ans et voilà. puis, euh, les années 90. Revenir à nos, 10, voilà, 20, à nos 20 ans. À, voilà, à nos Coupe du Monde, ouais, la première étoile. Même pas. Tu rigoles. C'était même avant ça. Avant hein, ouais, ouais, ouais. Ouais, qu'on a commencé 90, 20 ans. Pourquoi 20 ans de tournée C'est en 98 qu'on a commencé à tourner et qu'on a enregistré notre premier album live, qu'on nous a fait connaître. D'accord, excellent. Alors, si je vais vous poser une question personnelle, mais ça peut être une question qu'on aussi, euh, si vous deviez me citer ah. un seul chanteur de reggae, euh, quel serait-il Alors, peut-être un chacun, ou est-ce que vous êtes influencé par seul qui, qui vous a vraiment tous influencé ensemble dans le groupe et qui fait que vous avez ce petit ska catalan qu'on a entendu tout à l'heure, euh, cette petite notion de folie aussi euh, dans tout ça, ça vient de qui nous tous je pense que nous tous on peut dire que c'est tout non Dans l'aspect, le mélange euh, ça ou les reggae quoi, c'est vraiment vers ça euh, que l'on entend de plus en plus à essayer de rajouter de plus en plus de soul, tout en gardant une base jamaïque, de rythme jamaïcain euh, Mais après c'est sûr que chacun, après personnellement, on a chacun un peu nos influences. C'est ce qui fait la richesse La personnalité, l'éclectisme, aussi musical Voilà exactement, c'est ça qui fait la richesse Alors, quel est l'hyperactif du groupe L'hyperactif euh... C'est plutôt la lettre Je pense que c'est oui. On vous voit hein, sautiller dans tous les sens depuis tout à l'heure <rire> Dans votre titre, on va parler de l'album maintenant, dans le titre "Try", est-ce qu'il n'y aurait pas une grosse influence de Steel Pulse Tout à fait Alors là, tout à fait En fait, on est... On est, On avait beaucoup de Steel Pulse quand même je crois que sauf les sons Je trouve que c'était C'est C'est bah... après c'est Jimmy qui l'a un petit peu amené. quand même cute, hein. le, le, le, le parfait mélange de, de, de, de, de la musique anglaise parce qu'il y a quand même beaucoup de pop dedans, et, mais avec l'esprit euh, jamaïcain. Est peu, Londres on, jamais... on est vraiment dans, dans le mix, euh, dans tout ce qui fait la musique. The Americans. Voilà. American. The Américains Les Américains les American. The American. Canada, voilà. The American. The American. Les American. un petit un petit peu American. The Instruments dont vous, vous pourriez vous passer vraiment si vous ne pouvez en choisir qu'un seul dans les cuivres pour, pour donner un petit peu ce peps à votre musique. Si vous ne en choisir qu'un, ce serait le cas. Là, euh, là c'est le saxo le en, en l'occurrence. Bien qu'on ait eu plusieurs, ouais, plusieurs sections de cuivres avec des trompettes, voilà. euh, trombones et tout, mais là on s'est. Je ne sais même pas si c'est l'instrument qui fait, c'est plus comment on joue ensemble. Là c'est deux saxophones mais on a joué saxophone. Actuellement c'est deux saxophones mais c'est plus humainement ce qu'on fait ensemble. À la limite d'instruments, on pense pas que ce soit le plus important. On aime ça à la trompette. Ouais, en c'est... On fait à la C'est le sud-ouest. Marcus Miller nous a piqué dans Ouais, c'est ça. il est parti là-bas. Joli l'idée aussi. Ça lui a pas porté bonheur. pas de barrière dans les influences. il n'y a pas de <cute> casse. Voilà. Le, Moi, dans le reggae, la sol, dans le, la black musique, c'est l'Afrique, c'est la Jamaïque. Il n'y a pas de on est ça. Moi, c'est tout ça, c'est lié, c'est pareil. Quand je la musique, c'est comme ça que la vie. Vous n'aimez pas être rangé dans les trucs Ah non, ça, se rejoint. C'est pour ça que c'est vraiment d'écarter au maximum, quoi. Oui, quand vous êtes sur scène, puisqu'on n'arrive pas à vous avoir en photo tous ensemble. On est trop dispersé, c'est ça Non, mais tu sais, c'est essentiel, c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que la musique, elle doit traverser toutes les frontières. Donc, ah, ici en France, on est toujours dire bon, c'est ça, c'est tel style, tel style, mais c'est pas vrai. Voilà. Euh, Mike Davis, il a fait de tout dans sa vie. Euh, tout, tout. En tant qu'artiste, tu te dois d'essayer de connaître un maximum de choses. Quoi, mmh. euh, voilà. Mmh. C'est génial, c'est génial. <rire> voilà. Moi, je voulais juste vous dire que votre album, il est, il est très représentatif de tout ce, ce qu'on peut faire de meilleur dans le reggae, vraiment, j'ai adoré le dernier là, qui arrive. À, alors, votre vie euh, avec la musique, je voulais vous dire donc c'est magnifique ce que vous faites. Mais est-ce que vous avez un boulot à côté Ou est-ce que non, vous non. vivez une de ça Aujourd'hui on est concentré, c'est la musique. Music is my occupation. Voilà. D'accord, oui. la passion est transformée oui. en métier. Ah ouais, ouais, d'accord. une question qui est beaucoup revenue aujourd'hui. Parce qu'apparemment il y a peu de gens qui vivent de la musique. Mais c'est ça, c'est qu'on est, est plus de 800 000 bénévoles en France, rien qu'en France. Et c'était ma dernière question, parce que je sais que ça vous touche aussi. Qu'est-ce que vous pensez du bénévolat et de tous ces gens qui se donnent dans le milieu de la musique pour faire, pour faire en sorte que tout avance, rien que du tout ah bah, C'est tout simplement indispensable. On bah oui, on ouais. pas organiser un événement comme ça. Ah, et d'ailleurs, nous, on les a appelés les bénévoles. Avec le Régusenska, c'est parfait. C'est génial, merci beaucoup les gars. Merci. Merci. On est là. Vous ne faites un presser Allez, vas-y. Allez, on va faire un peu. Allez, on va faire un peu. Allez, on va faire un To spend all the night with me Are you ready It's a time to feel hungry. de you To To spend all the night with me. Are you ready? It's a time to feel hungry. Merci. merci beaucoup, la parfait. Merci. La merci Yeah. <laughs>